Le but de procéder à des essais et de venir chez nous pour voir comment réaliser des essais va vous permettre de savoir si vous procédez correctement au prélèvement de vos échantillons donc par exemple sur un tissu de voir si vous procédez correctement à un prélèvement d'échantillons dans le sens chaîne dans le sens stram comment conditionner la matière donc à 20 degrés 65% d'humidité pendant un certain temps avant de réaliser des essais combien d'échantillons je dois utiliser pour réaliser un essai donc en fonction du type de test par exemple pour un test martindale on va prélever trois échantillons comment réaliser les différents cycles d'essais et ainsi aussi réaliser comment réaliser une bonne cotation, par exemple dans une cabine de lumière avec un plan incliné à 45 degrés pour pouvoir noter ces dégradations. Lors de cette journée de formation, vous allez pouvoir donc échanger avec nous, mais échanger aussi avec d'autres personnes qui soient tisseurs, qui soient filateurs ou tout simplement qui travaillent dans d'autres domaines textiles que le vôtre, d'échanger sur la méthode d'essai, comment elle est mise en place effectivement et de pouvoir vous améliorer et de savoir si certaines machines correspondent à votre besoin.